Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite manip que vous avez peut-être déjà vue en vidéo sans penser que vous pouviez la faire aussi. Cette magnifique myriade de gouttes présentée par le projet Lutetium. Pour la refaire, il vous faudra une assiette creuse, de l'huile, de l'eau, de l'alcool assez concentré comme de l'alcool à brûler l'alcool à 70% ne fonctionne pas une paille ou une pipette, un petit récipient, du colorant alimentaire et un espace bien aéré, voire un rebord de fenêtre où vous installez pour manipuler l'alcool. Commencez par verser un fond d'huile dans votre assiette creuse. Prenez ensuite le petit récipient et préparez-y un mélange d'alcool, d'un peu d'eau et de colorant. C'est l'étape la plus délicate de l'expérience, vous aurez sans doute besoin de plusieurs essais pour trouver les bonnes proportions. S'il n'y a pas assez d'alcool dans le mélange, lorsque vous en poserez une goutte sur votre huile, elle restera en surface sans s'étaler il faudra rajouter de l'alcool jusqu'à ce que ça fonctionne. S'il n'y a pas assez d'eau dans le mélange, la goutte devrait s'évaporer très rapidement. Mais comme j'ai utilisé un colorant liquide qui contenait lui-même de l'eau, ça ne m'est pas arrivé. Vous allez vraisemblablement tâtonner quelques minutes, mais ça vaut vraiment la peine Car lorsque vous aurez trouvé les bonnes proportions, il vous suffira de déposer une goutte de votre mélange sur votre fond d'huile pour la voir s'étaler et se décomposer en plein de petites gouttelettes les mécanismes expliquant ce magnifique phénomène sont décrits dans la vidéo du projet Lutetium et détaillés dans la publication scientifique associée. En résumé, l'alcool contenu dans votre mélange s'évapore et cette évaporation est plus rapide sur l'extérieur de la goutte. Cela fait augmenter la tension de surface, dont on a déjà eu l'occasion de parler, au niveau des bords de la goutte. Cette tension de surface plus importante provoque l'accumulation de liquide sur le contour de la goutte et c'est ce contour épaissi qui se fragmente rapidement en de nombreuses gouttelettes lorsque la goutte se rétracte à cause de l'évaporation. Autrement dit, pour les plus physiciens d'entre vous, ce merveilleux spectacle est une conséquence de l'effet marangoni qu'on avait déjà pu observer dans une précédente petite manip. Si vous faites l'expérience à la maison, n'hésitez pas à partager vos photos ici ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ptitemanip. Et si vous voulez en savoir plus sur la science derrière tout ça, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle petite manip